Wesh wesh les amis, bah, vous avez dû voir, mardi dernier, il y avait la plus grande manif contre la loi travail, mais ce dont on a surtout entendu parler, euh, bah, c'est des quelques débiles qui ont mis des coups dans les vides de l'hôpital Necker. Alors ça, c'est un hôpital pour enfants, et donc évidemment, tout le monde est choqué, enfin, c'est n'importe quoi de cogner un hôpital pour enfants, et euh, bah, les JT, les journaux télévisés, ils s'en sont donnés à cœur joie. Par exemple, sur TF1, le soir même, sur 30 minutes de JT, il y a 2 minutes sur la plus grande manif depuis 4 mois, et 5 minutes sur les violences, et évidemment, mais ça tout le monde s'en doutait, pas bah, une seconde sur le manifestant qui avait rien demandé et qu'il y a un trou dans la nuque parce qu'il s'est pris une grenade lacrymogène. Alors ça c'est pour les JT. et quelle est la réaction du gouvernement Alors quand on écoute la ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle dit que c'est une attaque insupportable contre l'hôpital mais celui qui a gagné, comme d'habitude, c'est Valls, écoutez-le. L'hôpital Necker, qui a été dévasté, qui a été dévasté. Bon bah nous, quand on a vu ça, on est devenu dingue. On s'est demandé est ce qui s'était passé dans cet hôpital, est ce qu'ils sont rentrés, est ce qu'ils ont tout niqué, tout saccagé. enfin Ça nous a fait flipper. Et heureusement, il y a un article de Libé qui fait le point. Et donc c'est débile, hein, parce qu'il faut être débile pour s'en prendre à un hosto pour gosses. Hein. C'est débile. Ils sont venus à quelques-uns, ils ont mis des gros coups dans les vitres là qui sont accessibles depuis la rue, mais les vitres ne sont même pas tombées. Donc on est très loin d'un saccage. Et puis si vraiment il faut chercher un saccage là, est-ce qu'on ne va pas regarder du côté de Marisol? Touraine et de son plan santé, hein, parce qu'il prévoit de supprimer 22 000 postes et 16 000 lits. Hein. Donc euh, si vous avez des copains médecins ou infirmières ou que si vous passez, demandez-leur ce qu'ils en pensent de Marisol Touraine et de son plan et de son plan santé. Et donc, euh, et les mecs sont même allés plus loin, hein. Val s'il est allé jusqu'à dire que euh, ces quelques coups dans les vitres c'était la responsabilité de la CGT, alors que ces quelques débiles en marge et que les grandes manifs elles devaient être interdites parce qu'on peut pas les maîtriser. Mais c'est quoi ça Une manif c'est un droit constitutionnel, hein. on peut pas l'interdire comme ça. Et et puis le valse là. Est-ce qu'on l'a entendu parler quand, euh, là, il y a quelques jours, pendant l'euro à Marseille, des ordres de hooligans ont fait n'importe quoi, ont saccagé le vieux port, ont tout retourné Est-ce qu'on l'a entendu dire, ouais, on va interdire les rassemblements en marge de l'euro Non, walou, hein, il l'a un peu ramené, mais pas plus que ça. Donc pourquoi est-ce que là, il craque sur cette com C'est parce que le vrai événement là, ce qui s'est passé mardi, le vrai événement, c'est que malgré l'état d'urgence, malgré l'euro, malgré 4 mois de manifs et de mobilisation qui n'en finissent pas, malgré des grèves à répétition qui ont pute les salaires de gens qui ont déjà pas beaucoup d'argent malgré euh, le lever à des fois 3 heures du matin pour prendre le car et monter à Paris, ce qu'on a vu à Paris et en France partout, c'est une des plus grosses manifs depuis 15 ans, hein. c'est plus gros que le CPE en manif syndicale, hein. les cortèges ils étaient dingues, hein. nous on y était, on a vu des gens de partout en France, hein, de tous les corps de métier, il y avait tout ce que vous voulez, hein. tout le monde était là, c'était la joie, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc là l'événement, ce euh, qui fait flipper le gouvernement et ce qui explique sa comme de débile, l'événement c'est qu'on est en train de comprendre tous ensemble bah, qu'on va gagner. Hein. Dans notre tête et dans nos cœurs, on a déjà gagné, ils sont en train de perdre. Donc si vous avez envie de, bah, de montrer à tout le monde que le vrai événement qui s'est passé mardi, c'est pas des débiles qui s'attaquent à un hôpital et qui se font euh, gonfler, monter en mayonnaise par le gouvernement et les JT. Le vrai événement c'est pas ça, le vrai événement c'est que nous on va y arriver et qu'on est forts et qu'on a réussi à se montrer et que tout va bien se passer. On va gagner les amis, merci.